Vous êtes en train de tricoter quelque chose en point mousse. Et voilà que tout d'un coup, on vous parle d'endroit et d'envers. Et là, vous dites, je comprends pas, c'est du point mousse, c'est réversible, et en plus, je tricote tout à l'endroit. Qu'est-ce que c'est que cette histoire d'envers Alors, la réponse tient dans ma première phrase. Vous êtes en train de tricoter quelque chose. Parce que c'est bien ça le but. Vous êtes en train de faire quelque chose, de faire des morceaux, pas de faire des mailles pour le plaisir. Vous êtes en train de faire des morceaux. Enfin, faire des mailles pour plaisir, évidemment, hein, aussi. Mais euh, surtout pour plaisir de faire quelque chose. Alors, ben, bah, hey, voilà, vous avez un exemple, là, euh, complètement euh, fait comme ça, à l'arrache, de ce qui pourrait être euh, des demi-devant de gilet, avec euh, une, encolure, une encolure là, peut-être ce qui va devenir des épaules, et puis un début d'emmanchure. Bah, vous voyez bien que ça, c'est euh, le demi-devant devant gauche, que ça c'est sa face endroit et bien forcément l'autre côté c'est sa face envers voilà d'où il vient l'envers en fait on vous parle pas de maille à l'endroit ou à l'envers mais de faire quelque chose une diminution sur l'endroit ou sur l'envers de la pièce pas de la maille euh, voilà ça marche pour tous les points irréversibles, hein. Réversibles, que ce soit des côtes, euh, du point de riz, du point de blé, du point mousse. Donc on ne confond pas maille à l'envers ou à l'endroit et l'endroit ou l'envers du tricot.